était arrivé. Je suis sorti, j'ai vu la poussière et les gens amassés contre des barrières disposées en urgence sous mes fenêtres. Il m'a fallu plusieurs jours pour sortir de ma sidération, prendre la mesure de la catastrophe et me mettre en action. Je me souviens du moment précis de ma prise de conscience. Lors de la marche blanche du 10 novembre, des habitants et des habitants brandissaient des maisons en carton. J'ai réalisé tout d'un coup que les propriétaires, la mairie, les bailleurs avaient délibérément laissé vivre des gens dans des maisons en carton, qu'on avait sciemment pris le risque qu'elles s'effondrent sur leur tête à tout moment. Depuis des années, je passais devant des maisons en mauvais état et je n'avais pas vu, pas compris qu'elles étaient en carton. Je ne me le pardonnerai jamais. Il faut faire en sorte qu'on ne laisse plus personne habiter une maison en carton. La maison en ouais. carton.